Ok. Euh, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je vous rassure, vous pouvez inspirer, expirer, vous détendre, et vous allez pouvoir retrouver toutes les slides en ligne. Euh, comme je vous l'ai dit, c'est une conf qui dure un peu plus longtemps d'habitude, donc euh, on va essayer de tout faire, mais si jamais vous pourrez tout retrouver en ligne. Et d'ailleurs, merci à Maxime et Flo euh, de m'avoir aidé sur, sur les slides et de m'en avoir rajouté 20. Donc, je suis Alex Carmona, consultante en marketing éthique pour les structures de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, et créatrice de formation en ligne pour apprendre à toutes et à tous à bien communiquer sur le web. Euh, je fais aussi toujours sur ce thème euh, du web marketing éthique, euh, du contenu que vous pouvez retrouver euh, sur tous les réseaux sociaux qui sont là. Petit spoiler alerte je ne détiens pas la vérité absolue. Ce que je vous partage là, c'est euh, mon point de vue basé sur mon expérience euh, ma relation avec euh, la clientèle et euh, des heures et des heures de recherche euh, et des tas de ressources. Mais voilà, je ne détiens pas la, la connaissance absolue. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui Parce que ces dernières années, je me suis rendu compte du méga impact positif ou négatif euh, du marketing et de la communication. Et avec la popularisation du web et des outils de communication, typiquement des outils euh, no-code, ou des outils comme Wordpress, il ben, y a de plus en plus de gens qui se mettent à communiquer et qui ne se rendent pas forcément compte en fait, de l'impact qu'ils et elles peuvent avoir. Donc de quoi est-ce qu'on va parler très rapidement aujourd'hui De marketing, webmarketing et communication éthique, euh, des limites, des solutions, d'animaux mignons. Par contre, on ne parlera pas de l'éthique et la morale philosophique, d'éthique professionnelle, qui est un tout autre sujet, et de l'impact écologique du numérique, ça vous avez tout un tas de super ressources qui existent en ligne, qui en parlent bien mieux que moi, donc je vous invite vraiment à vous renseigner, c'est passionnant. Et ce n'est pas non plus un tuto pour renverser notre société capitaliste et patriarcale, même si j'aimerais bien. Donc je commence tout de suite par une introduction sur le marketing. Le marketing est-il le serviteur de Satan Quand on pense à marketing, c'est ça qui nous vient en tête en premier, c'est marketing et manipulation, marketing et persuasion et harcèlement de l'affichage absurde, etc. Et c'est toujours dans cette optique de faire consommer plus, plus, plus. Alors qu'en fait, le marketing, c'est différent de la communication, c'est différent de la publicité. Et là, je vous ai mis un exemple avec un affichage d'Amnesty International qui euh, a donc fait un affichage pour sensibiliser euh, sur une cause. Donc on n'est pas sur euh, faire consommer toujours plus. Si je devais donner une définition rapidement du marketing, c'est mettre en avant le bon message à la bonne personne, et si possible, en dépensant le moins possible. Et je vous ai mis un exemple là avec Simplon. Simplon, c'est une école qui forme les personnes éloignées euh, du marché de l'emploi. Donc, si on devait résumer la strate marketing de Simplon, c'est euh, mettre en avant le bon message, donc les formations existent, et à la bonne personne, donc les personnes éloignées du marché de l'emploi. Donc, je ne suis pas dans la démarche faire consommer toujours plus. Qu'est-ce que le web marketing Eh ben, c'est la même chose appliquée au web donc réflexion pour trouver comment amener le bon message à la bonne personne sur le web, et là aussi vous avez l'option avec ou sans publicité, donc avec les publicités avec le SEA et euh, sans les publicités avec le SEO. Et euh, ce que je tenais à dire, c'est que le marketing est un outil neutre, qu'il est bon ou mauvais selon ce qu'on en fait. Donc le marketing peut très bien servir à inspirer, éduquer, sensibiliser, faire développer des nouvelles habitudes, c'est un peu comme une pastèque. Je vous explique tout de suite. La pastèque, c'est juste un fruit. Vous pouvez le prendre, la prendre, la découper et la donner à manger à des personnes. Mais vous pouvez aussi la prendre et la jeter sur quelqu'un. Ça n'aura pas le même impact sur la personne, ni sur votre karma. Mais le problème, ce n'est pas, pas ma pastèque, c'est juste un fruit. Le problème, c'est ce que j'en fais. Et bien, c'est la même chose avec le marketing. Le problème, c'est ce que j'en fais. Et c'est pour ça que je vais vous parler du pouvoir du marketing et de la com très rapidement. Ce, le pouvoir du marketing et de la com, c'est celui de faire changer les mentalités, pour le pire, préparez-vous, c'est de bon matin, ça, ça va être bien. Euh, quelques exemples de l'objectification du corps des femmes et de l'hypersexualisation. Donc, oui, c'est moi qui ai ajouté la pêche en bas, parce que vous, vous pouvez retrouver cette pub sans la pêche sur Instagram, comme ça. Euh, et là, ce qui est intéressant à noter, c'est que j'ai encadré smart et pretty, parce que pour les hommes, on va dire, c'est ce qui est la chose intelligente à faire pour les femmes, c'est ce qui est la chose jolie à faire. Parce que les meufs, on s'en fout d'être intelligentes, on veut juste être belles. Euh, je vous inviterai à creuser les études si ça vous intéresse, mais on, on a plein d'études qui prouvent que ça a un impact négatif à l'heure actuelle. Un petit dernier pour la route. Tu fais ton truc de meuf, on s'occupe du truc SEO. Et après, on s'étonne qu'il y ait 30% de meufs dans le SEO. Et alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du boycott de Nestlé. Euh, pour faire court, euh, Nestlé s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se faire de thunes sur le lait maternel. Par contre, il y avait de l'argent à se faire sur le lait en poudre. Donc ils ont eu une stratégie de com et de marketing hyper agressive, notamment dans les pays en développement, pour vendre ces produits-là, donc en disant que ça rendait la vie meilleure avec tous les bienfaits de la vie occidentale que ça implique. Sauf qu'on le sait, euh, ben, les pays en, en voie de développement, ils n'ont pas forcément les mêmes moyens que nous, euh, et ils n'ont pas non plus accès à l'eau potable. Ce qui fait que ça a généré la mort de nombreux, nombreux bébés, parce que les personnes ne pouvaient pas se fournir plus de produits, euh, ils ne pouvaient pas accéder à de l'eau potable pour diluer avec le produit euh, en poudre. Tout ça à cause d'une idée, idée que Nestlé a voulu répandre. Pour euh, alléger un petit peu l'ambiance, pour le meilleur maintenant. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le jeu vidéo Stray, c'est un jeu où on incarne un chat et on peut le personnaliser. Et en fait, il y a la SPA qui a fait euh, cette opération où en fait, vous pouvez télécharger des skins qui sont à l'image, donc des skins, c'est des apparences, euh, qui sont à l'image de chats adoptables à la SPA. Donc là, vous pouvez télécharger le skin de Petite Crevette qui est un chat adoptable, et à retrouver à la SPA. Une autre, c'est VEJA, donc, euh, qui est une, une marque de baskets éco responsable euh, qui dit « les baskets les plus écologiques sont celles que vous avez déjà, réparez-les » pas non plus dans la, dans la notion de faire consommer plus. Dans la même veine, on a Patagonia, donc qui dit euh, réduisez, réparer, réutilisez, recycler, mais n'achetez pas euh, cette veste. Et ma préférée, c'est euh, The Thump and Book. Donc, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a encore dans de nombreux pays les protections hygiéniques qui sont taxées comme des produits de luxe, donc à hauteur de 19%. Alors que c'est un produit qui est utilisé par la moitié de la population une fois par mois. Donc ça revient cher, et ce n'est pas accessible à tout le monde. Et euh, donc The Female Company a eu l'idée de euh, designer un bouquin où en fait on avait pas mal de sensibilisation auprès euh, sur les menstruations, sur les règles, la sexualité, etc. Et à la fin mettre des tampons, ce qui a permis de vendre ça taxé à hauteur de 7%, donc comme un livre et pas comme un produit de luxe. Et l'avantage de cette campagne, c'est que ça a fait parler de la cause. De, enfin, de cette question de, de la taxe, et euh, ça a permis d'amener la question jusqu'au Parlement allemand, qui a changé la taxe et qui l'a fait passer de euh, 19% à 7%. Et si vous voulez plus d'infos euh, sur l'impact des mots et des images sur notre réalité, je vous conseille vraiment d'aller voir cette conférence, elle est passionnante, et elle explique ça un peu mieux que euh, moi. Un point que je voulais faire quand même, c'est que tout le monde a sa part de responsabilité. On ne peut pas forcer une personne à faire ou acheter quelque chose qu'elle ne veut pas en marketing, dans le sens où j'ai beaucoup de mes clientes qui viennent me voir en me disant « je ne veux pas faire du marketing parce que je ne veux pas forcer les gens à acheter mon produit. Mais ce n'est pas parce que je vais mettre des mille et des cents dans de la com pour un produit qui est nul que les gens vont l'acheter. » Il y a une part de responsabilité de la part des consommateurs qui décident de faire ce geste-là, d'acheter mon produit ou mon offre. Et on a Seth Godin, qui est assez connu dans le milieu, qui a dit « Je pense que le marketing est la force la plus puissante disponible pour les personnes qui veulent avoir un impact, et avec ce pouvoir, il y a des responsabilités. » Donc on a des responsabilités des deux côtés, aussi bien des consommateurs que euh, des pros de la com et du market. Ou juste des personnes qui communiquent. Pour parler d'éthique et responsable maintenant, qu'est-ce que l'éthique L'éthique, c'est ce qui est en accord avec mes valeurs. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Google et Wikipédia. Mais du coup, est-ce que mon éthique égale ton éthique Alors, Je vais vous raconter une petite histoire très rapidement. C'est euh, Guy qui est venu me voir. Euh, Guy est un paysan dans la Creuse qui commercialise des, de la viande d'agneau et euh, qui m'a fait un mail en me disant « Bonjour, je vends de la viande d'agneau, euh, j'aurais euh, besoin d'aide pour la communication, euh, pour faire un site, etc. » Ce à quoi j'ai répondu, « Merci pour ton message, Guy, mais euh, étant végétarienne, je ne travaille pas avec des structures issues de l'exploitation animale. » Ce à quoi il m'a répondu un mail très très long, euh, en me disant que, que j'avais tort, qu'il euh, tuait correctement ses bêtes, j'ai un peu rigolé, euh, qu'il les traitait correctement, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que pour lui, son métier était plein de bonnes valeurs, pour lui, il faisait un travail qui était éthique, et pour moi, ce n'était pas du tout en accord avec mes valeurs, donc ce n'était pas éthique. Donc je me suis quand même lancée dans quelques recherches, parce que ça m'avait un petit peu posé des questions, cette, cette affaire. Et j'ai trouvé deux choses sur lesquelles le monde entier est à peu près d'accord. C'est euh, tout d'abord les trois piliers du développement durable, donc environnemental, social et économique. Et euh, les objectifs de développement durable, euh, qu'on appelle aussi les 17 ODD, si jamais vous entendez ça. Et euh, désolé Guy, tuer des agneaux, ça rentre pas là-dedans. Si je devais définir ma vision du web marketing éthique, c'est prendre ses valeurs personnelles, euh, son éthique. Donc pour moi c'est un monde qui est plus juste, durable et inclusif pour toutes et tous répondre à des ODD, et aider une structure à impact positif à se développer. Et c'est ça qui a fait ma philosophie avec Solia. Et si je dois en donner une définition un peu plus traditionnelle, le web marketing éthique, c'est transmettre le bon message, en accord avec ses valeurs, à la bonne personne, qui gagnera réellement quelque chose, et de manière à avoir un impact positif, social, économique, environnemental. Alors, du coup, en général, une fois que j'ai expliqué quest ce que c'est, la première question qu'on me pose, c'est « mais est-ce que tout le monde peut en faire ?» Si vous vous souvenez de la pastèque, techniquement, oui, c'est possible. Le problème, c'est ce que j'en fais, donc techniquement, ça pourrait être bon. C'est juste un outil. Et d'ailleurs, tout le monde devrait faire attention à ce qu'ils et qu elles font. Mais logiquement, non. Quand on voit Total qui fait euh, des coms en disant on peut chercher du pétrole sans détruire des écosystèmes entiers, ou euh, le magazine des véhicules écologiques, sachant qu'un véhicule n'est pas écologique, c'est un des produits les plus polluants pendant tout son cycle de vie, donc ce n'est pas écologique, on voit qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on est qu voit ça en fait de plus en plus Est-ce que c'est un effet de mode La réponse est claire, oui. Je l'ai vu euh, ces dernières années un peu comme la vague bio. On a de plus en plus de personnes qui s'y mettent, que ce soit les entreprises, donc soit qui sont réellement engagées, soit avec du washing, et également chez les pros euh, du market et de la com qui se disent engagés. mais quand on creuse un peu, c'est pas, pas, pas si simple. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas un signe positif Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va dans le bon sens C'est un peu comme ça que j'ai décidé de le prendre, euh, parce que ça veut dire qu'on a une vraie demande de la part de la clientèle, il y a des personnes que ça intéresse, qui en demandent, et donc potentiellement, ça peut inspirer d'autres personnes à aller réellement dans ce sens. Donc à la question « est-ce que tout le monde peut en faire ?», la réponse ce serait « oui, mais il faut être authentique, aligné avec ses valeurs, cohérent cohérente, de bout en bout, et revoir sa raison d'être si besoin. » Mais pas seulement pour faire plus de ventes, sinon c'est du washing. Et parfaite transition sur le washing. Qu'est-ce que le washing, ou blanchiment en marketing C'est le fait de mentir pour faire du profit. Donc en fait l'entreprise va chercher à se donner une image positive qui est en décalage avec la réalité. Je vous ai mis... Quelques exemples de greenwashing, avec le recyclage, par exemple, qui ne règle pas la cause et la source du problème, c'est-à-dire la surproduction et la surconsommation. C'est Nutella qui se met un peu de verre sur le pot pour faire oublier qu'ils sont en train de détruire la forêt amazonienne. Et euh, c'est Toyota qui fait une voiture écologique, euh, et plus vous, qui disait dans une com, littéralement, hein, « plus vous roulez, plus vous purifiez l'air, sans gêne ». Euh, un peu de purple washing avec Glamour, qui est un magazine féminin, qui nous explique comment être cool et féministe, mais il faut quand même s'épiler, il ne faut pas déconner. Ou H&M qui, qui vend des t-shirts féministes, mais qui ne, vend pas, qui ne paye pas correctement ses travailleuses. De même, on a un petit combo rainbow washing avec H&M qui fait des événements pour la communauté queer. Euh, donc là, en fait, c'est du washing parce qu'on détourne l'attention. On, fait, euh, on se donne une bonne image sur une cause, mais euh, c'est pour faire oublier l'autre cause derrière qu'on ne traite pas correctement. Et un dernier exemple, c'est les opérations de type « acheter mon produit, on reverse une somme à une association ». Ce n'est pas un réel engagement, c'est une opération publicitaire. Parce que est-ce que pour autant l'entreprise a amélioré son impact écologique ou social Non. Est-ce qu'elle a amélioré ses pratiques ou celles de son secteur Non. Est-ce qu'elle a apporté de la valeur ajoutée à sa clientèle je n'ai pas le temps d'aller plus en détail là-dessus, mais euh, si vous voulez découvrir le monde fabuleux du washing, je vous invite à regarder euh, les vidéos que j'ai faites, et la dernière sortira un jour. Donc, Par rapport au washing, euh, petit rappel, il faut être authentique, aligné avec ses valeurs, cohérent, cohérente, de bout en bout, et revoir sa raison d'être si besoin. Une dernière limite dont j'aimerais parler, c'est celle de la perfection. Les personnes qui ont vu The Good Place comprendront, personne n'est parfaite. Un exemple, typiquement, c'est euh, cette conférence. Je vous donne cette conférence pour parler d'une cause qui me semble importante, mais j'ai quand même eu un impact environnemental en la faisant. Que ce soit avec les mails pour s'organiser, le trajet pour venir ici, j'ai un impact. De même, quand je fais des vidéos pour parler de web accessibilité, bah, c'est un sujet qui est cool et il faut en parler. Mais il y a quand même un impact environnemental parce que c'est une vidéo, c'est filmé, etc. Et c'est publié même sur euh, des articles. Un dernier, euh, un dernier pour la route. Quand je fais un article de blog pour parler des cinq principes de l'éco-conception, mais que je fais ça sur un vieux thème Divi qui est un des thèmes les moins éco-conçus de WordPress, voilà, c'est pas le bon exemple. Donc par rapport à ça, il faut se dire qu'il n'y a pas de 100% éthique et que l'idée c'est de faire du mieux possible et de s'améliorer à chacune de ces, de ces étapes en étant honnête et dans la transparence. Donc ça veut dire partager et assumer ses côtés positifs et ses côtés négatifs, donner des sources, des ressources qu'on puisse vérifier et qui sont vérifiables. Je vous ai mis un exemple ici avec une entreprise qui avait mis sur son packaging euh, le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas, acheté plutôt en vrac, et qui faisait de la sensibilisation sur le fait que le plastique n'était pas encore recyclable. Là je vous ai mis Véja, donc la marque de basket dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont sur leur site internet toute une partie avec euh, les limites, Qu'ils et elles rencontrent, donc les pistes d'amélioration qu'il leur reste à développer, etc. Mais ils sont vraiment dans la transparence en parlant de leurs actions positives, mais aussi de leur, euh, leurs résultats négatifs et ce qui reste à améliorer. Donc le marketing éthique, c'est quand même possible et à mon sens, c'est indispensable. Donc comment est-ce qu'on fait pour aller vers un marketing qui est plus éthique Je vous donne quelques pistes de solutions. Bon, je vous l'ai répété plusieurs fois maintenant. Être authentique et dans la transparence, et rendre ses sources facilement accessibles et compréhensibles. Se poser et faire le point sur son impact environnemental, social et financier complet, c'est-à-dire en prenant en compte tout le cycle de la structure et de votre offre, mais aussi celui de vos partenaires externes, parce que ça on ne le prend pas souvent en compte. Prendre le temps de revoir régulièrement sa stratégie pour s'améliorer. Bien choisir ses partenaires et vérifier leurs engagements, pas juste se satisfaire d'un kakemono qui dit qu'on est green, il faut aller un petit peu plus loin. Rémunérer et traiter correctement les équipes prestataires, fournisseurs, etc. Ensuite, vis-à-vis -vis des autres, c'est l'inclusion de toutes et tous, donc inclure et représenter la vraie diversité. Pour ça, ça passe par une inclusion réelle dans son équipe interne, avec de la diversité même à des hauts postes de direction, et pas juste derrière une caméra pour votre communication, c'est aussi en interne. Et une inclusion dans sa, dans sa com, donc dans le langage, le visuel, les exemples, le storytelling, etc. Je vous inviterai à lire en détail aussi, si ça vous intéresse, pour qu'on reste dans les temps. Ensuite, c'est vérifier et revérifier -re -re votre offre, votre message, en se demandant est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes et est-ce que je m'adresse à toutes les bonnes personnes, sans stéréotypes, sans généralité, etc. Et euh, le petit euh, prototype gratuit euh, de la matinée, euh, demandez l'avis aux personnes concernées. Donc si vous faites une offre pour des personnes grosses, bah, allez voir les personnes grosses, en fait, et allez en voir plusieurs, parce que toutes les personnes sont différentes, et demandez-leur leur avis. Ensuite, c'est rendre ces supports accessibles à toutes et tous. Je vous ai mis encore une fois quelques exemples, je vous inviterai à lire. D'autres exemples à venir. Dans sa communication, c'est ne pas pousser à la surconsommation, promouvoir des valeurs importantes, et pourquoi pas, au service de l'intérêt général. Être dans la conversation, dans le respect de l'autre, Typiquement, RGPD et Inbound Marketing, ça doit vous parler un petit peu. Et je vous ai regroupé ça sous le thème de minimalisme et sobriété. Euh, en gros, c'est se demander à chaque fois, est-ce que j'ai une réelle, réelle valeur ajoutée avec ce que je fais Et si j'en ai pas, est-ce que j'ai réellement besoin de le faire Typiquement, un site internet. Aujourd'hui, tout le monde s'est dit, bah, il faut que j'ai un site internet, c'est cool, tout le monde en a un, il faut en avoir un. Mais parfois, c'est pas la solution, et on n'a pas besoin de faire ça. Donc, à chaque fois, se demander pour chacun de ses supports et de ses contenus, est-ce que j'apporte de la vraie valeur ajoutée aux personnes Il y a les notions de communiquer moins et mieux avec les concepts de slow communication et d'inbound marketing. Donc je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse un petit peu. Et euh, sobriété et éco-conception, des supports et contenus de communication. Et par rapport à l'éco-conception, il y a la conférence de J.B. RAS que vous pourrez aller voir, qui, euh, qui en parlera un petit peu plus en détail, qui s'appelle « Sobriété, quelque chose <rire> ». Voilà, donc ça c'est juste pour me rappeler que c'est la fin de la conférence et que euh, je, je voulais juste capter une dernière fois votre attention parce que si vous devez retenir un seul truc, c'est ça. C'est qu'il est temps d'agir. On est toutes et tout, tous et toutes concernés. Qu'on soit consommateuriste, il est temps de se sensibiliser et de boycotter ou faire remarquer quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le marketing et la com qui nous entoure au quotidien. Et pour les pros qui communiquent, il est temps d'être responsable, de faire attention à ce qu'on transmet et d'améliorer les pratiques de son secteur. En fait, le marketing éthique, c'est une réflexion constante et à chaque étape se demander comment est-ce que je peux faire bien et comment est-ce que je peux faire mieux. 19-39. T'as as battu un record. Ouais. Bravo. Plus de... Merci. On va passer aux, aux questions. Euh, petite info pour les questions. Euh, on garde le micro. Adélaïde va garder le micro, il va vous le tendre euh, si vous avez des questions à poser, voilà, pour éviter que ça passe de main en main. Euh, vous levez la main si vous avez des, des questions. Et En attendant que ça se lève, c'est qu'Alex cherche des coins dans le monde où se poser... Hein, on en parlait oui, hier aussi. soir, donc si vous avez des idées de pays, des trucs sympas que vous avez visités, vous pouvez aller les voir Avec après. Internet, Tiens. voilà, c'est tout. Okay. Première question. Euh, question toute simple et rapide, est-ce que tu peux s'il te plaît redonner le lien que, qui était sur la slide du début Je remonte juste mes 92 slides. Désolée. <rire> Si vous voulez poser une question en attendant, on a un peu le temps. C'est Bon, bah, c'est que c'était une bonne conférence alors, ou que je vous ai dégoûté du marketing. <rire> Du coup, ils ont le temps de prendre un petit café, je crois. Je ouais, moi pas. aussi, je pense. Tout le monde, bravo encore et merci, merci Alex. Merci.